Bonjour à tous et bienvenue à cette huitième emploi Store conférence sur le thème Décrocher un job autrement. Un grand merci à l'étable de nous accueillir dans un espace de coworking à Avignon. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de sourcing, de recommandations, de talents, de e-réputation, d'i4emploi, de marché caché et aussi de matching. Dans une heure, vous serez tous sur ces concepts. Sans attendre, euh, je vous propose de commencer notre conférence avec euh, Laurent Brois. Laurent Brois, bonjour. Bonjour euh, Robert. Lorsqu'on évoque les nouvelles euh, manières de recruter, on pense forcément à vous, euh, mais tout le monde ne vous connaît pas. Euh, Pouvez-vous vous présenter Alors déjà, c'est gentil, Robert, de penser à moi. Euh, L'idée, c'est, je vais me présenter assez synthétiquement. Euh, moi, le, le sujet de l'emploi, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché. Déjà, j'ai mis un certain temps à euh, il y a quelques années, a retrouvé un emploi suite à un retour d'expatriation. De, j'habitais au Brésil à l'époque. Et en fait, mon focus, c'est vraiment, vous le voyez avec le t-shirt, hein, je ne sais pas si, si ça se voit à l'écran, mais l'idée, c'est que le, pour moi et nous, le recrutement ne passera que si on arrive à changer la façon de fonctionner des recruteurs. Et du coup, on a deux activités principales. D'ailleurs, on n'est pas un cabinet de recrutement. Hein. Première activité, c'est qu'on a développé des non-conférences dans toute la France, qu'il n'y en a pas encore à Avignon, mais il y en aura peut-être dans le futur, qui s'appelle les formats TRU. Euh, L'idée, c'est qu'on échange sur un format totalement ouvert, euh, sur, euh, sans slides, sans badges, sans speakers, sur des thématiques autour des RH et du recrutement. D'accord. Et la deuxième partie, c'est vraiment, on accompagne, on aide les recruteurs à se former sur les nouveaux sujets, et notamment du sourcing, comment aller chercher les bons candidats. Enfin, bon, je mets, des, je mets évidemment des grosses guillemets. Euh, et ce parcours, c'est un parcours de formation qui s'appelle 3 Academy. On est aujourd'hui une entreprise de super personnes et voilà, c'est vraiment notre, notre, notre boulot, si je puis dire, notre vision, c'est de vouloir changer le recrutement en transformant le recruteur lui-même. Alors vous parlez de sourcing, de quoi s'agit-il exactement Et quelles sont les nouvelles pratiques des recruteurs, des grands groupes, des institutionnels pour le réaliser Alors le sourcing, c'est vraiment une activité très spécifique du recrutement, à savoir, il s'agit de chercher, d'identifier et d'engager des personnes. Il euh, y a une partie active et une partie passive. La partie active, c'est d'aller chercher le candidat. Une partie passive, c'est, on va dire, qu'on met une annonce et on attend que les, les candidatures arrivent. Et là, on va faire une sélection à partir de, du, des, des candidatures qui arrivent. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, depuis 2-3 ans, le sourcing est devenu un peu le sujet du moment dans le recrutement, à savoir que les entreprises, entre guillemets galèrent pour trouver des, des profils. Et que du coup, euh, et c'est ça tout le sujet, c'est que le digital... C'est un sujet qui apporte beaucoup de paradoxes dans le recrutement. Premier paradoxe, 10% des annonces, ça c'était une étude APEC, génèrent moins de 10 candidats. C'est-à-dire qu'on met une annonce, on a très peu de candidats. Et de l'autre côté du spectre, on a 10% des annonces qui génèrent plus de 200 candidats. C'est une étude APEC 2015. Et du coup, on s'est rendu compte que le digital ne faisait qu'accentuer ce paradoxe-là. Beaucoup de gens euh, sur des métiers, on va dire, euh, communication, RH, euh, Click, euh, on a notamment avec LinkedIn le One Click Apply, on le très facilement. Et de l'autre, on a des métiers, on a des vrais trous de compétences où justement l'entreprise, la conséquence pour l'entreprise, c'est qu'elle doit anticiper, elle doit aller chercher les compétences euh, directement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, notamment, et si je parle d'un je des exemples comme Carrefour, ont monté des équipes de sourcing, puisque je vous, on avait l'exemple tout à l'heure, euh, Carrefour récemment a racheté Rue du Commerce, je ne sais pas si vous connaissez Rue oui, du bien Commerce, hein. euh, j'ai fait vos achats sur Rue du Commerce. Rue du Commerce, c'est un site e-commerce, et du coup, de plus en plus, Carrefour doit aller chercher des compétences digitales. Et pour aller chercher ces compétences digitales, il faut aller aussi directement, parce que mettre dans ce n'est pas toujours suffisant. Ils vont aujourd'hui compléter leur approche avec euh, une partie sourcing, donc ils ont des équipes dédiées qui se réunissent, qui travaillent sur le sujet. Et c'est vraiment un sujet qui est le sourcing aujourd'hui est devenu un sujet très important pour comment à la fois aller chercher et puis un sujet qu'on n'a pas abordé qui est évidemment la marque employeur, mais qui n'est pas le, le sujet de, de l'intervention. D'accord. Bien écoutez, euh, pour illustrer votre propos, je vous propose de visionner euh, le témoignage de Noémie Martinez euh, de chez AXA. de mon recrutement, puisqu'en fait, euh, cela me permet de rentrer rapidement en contact avec un grand nombre de personnes, des personnes en recherche active ou simplement à l'écoute d'opportunités professionnelles. Et si ces personnes ne sont pas intéressées dans les médias, ça me permet aussi de conserver un lien avec elles. Ça a changé déjà ma façon de recrutiser de deux manières. La première façon, c'est que ça m'a obligée d'avoir une présence engagée régulière sur LinkedIn, tout ça en travaillant mon profil et en mettant, en mettant pardon, régulièrement du contenu euh, pour euh, gagner en visibilité et créer un lien de confiance avec les candidats potentiels. Euh, ensuite, ça m'a euh, permis d'être beaucoup plus efficace dans ma manière de recruter, beaucoup plus proactive, puisque vous avez différents moyens et différents outils qui permettent, euh, comme la recherche avancée, d'entrer différents critères, pardon, tels que la localisation, euh, la, euh, les expériences passées et présentes du candidat, aux différents mots-clés, qui nous permettent d'avoir une liste un peu plus exhaustive sur la liste de candidats potentiels de la contrainte. Mmh. Je regarde les critères euh, classiques que regardent tous les recruteurs. Après, je, je m'intéresse également à la manière dont ils vont communiquer via leur profil, c'est-à-dire les centres d'intérêt qu'ils ont, il y a les différents articles qu'ils vont publier, les valeurs qu'ils vont dégager, et également les différents groupes de discussion sur lesquels ils peuvent être actifs. Je vais également regarder tout ce qui concerne les recommandations qu'ils ont eues et par qui ils ont eu euh, ces recommandations, ce qui me permet moi euh, d'avoir euh, une bonne base pour recruter les talents commerciaux. Euh, je Je pense que ça va vite devenir un contournable pour eux de, de se mettre sur les réseaux sociaux et d'inscrire régulièrement à leur page parce que demain c'est ce qui va leur permettre de gagner et de booster leur visibilité auprès des résultats. Alors Laurent, on l'a vu, AXA recherche des profils particuliers sur LinkedIn. Est-ce que tous les profils peuvent être sourcés Non, tous les profils ne peuvent pas être sourcés. Euh, pour la simple et bonne raison, euh, aujourd'hui, euh, c'était la dernière étude d'INSEE que j'ai regardée hier, euh, on, est, on a une population active de 28 millions de personnes euh, en France, évidemment, et que sur LinkedIn, les derniers chiffres, c'est 11 millions de profils. Vous voyez, ça ouais. fait quand même un, un taux de pénétration important, mais néanmoins, la problématique, c'est que l'essentiel des gens qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je parle aussi bien de LinkedIn que de vidéo, euh, ce sont des cadres. Aujourd'hui, on va dire que 7 4 sur 10 ont un profil sur, sur un réseau social, que ce soit LinkedIn ou Viadeo, voire les deux. La problématique qu'on a aujourd'hui, ce sont les non-cadres. Euh, je vais donner l'exemple très simple. Euh, vous avez quoi comme opérateur quand vous, vous, Votre Internet, c'est quoi votre opérateur euh, SFR, me semble SFR, ben voilà, SFR, euh, ils avaient, quand vous installez Internet chez vous, vous avez un petit technicien qui arrive et qui va prendre un fil, va l'installer, etc. Et en fait, ce technicien qui vient chez vous, qui va installer un fil, en fait, c'est des gens qui sont super durs à trouver. Et euh, c'était le cas d'Orange, hein. vous avez essayé faire, mais c'est aussi le cas d'Orange qui me racontait cette histoire. C'est que pour recruter et trouver un technicien qui va installer des boîtiers chez vous, c'est extrêmement compliqué. Et qu'Orange avait même décidé de quasiment utiliser un cabinet de recrutement pour aller les chercher. Et que ces profils-là, qui sont difficiles à trouver... Aujourd'hui, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux et ça pose un, encore... On a cette population de mon cadre qui, est en train de, qui a besoin encore d'être touchée. Ce n'est pas, pas encore le cas. Et présente sur les réseaux sociaux. Et présente sur les réseaux sociaux. Alors un point également important dans le témoignage de Noémie Martinez. Euh, elle nous dit qu'elle est attentive aux recommandations sur LinkedIn. Est-ce que c'est une tendance que vous observez, vous, chez les recruteurs Alors non, ce n'est pas une tendance que j'observe parce qu'en fait... N'importe qui peut, entre guillemets, donner une recommandation. C'est assez facile. Je peux vous dire, tiens, elle était bien, notre conférence ensemble, vous allez m'écrire une recommandation sûrement. sûrement. Enfin, évidemment, si ça, ça dépend tout comment ça se passe. Mais en tout cas, la recommandation, c'est un élément qui est assez facile à faire. Par contre, c'est un ensemble de faisceaux qui vont aider à prendre une décision de recrutement. Euh, elle parlait notamment de publication. Euh, moi, je vais vous donner aussi un exemple de réseau. Euh, je discutais euh, il, y a, il y a deux semaines encore avec un chasseur de tête qui me disait, je cherche en ce moment un directeur commercial, j'ai trouvé un super profil, CV impeccable, le truc vraiment incroyable. Elle va sur le profil LinkedIn, elle regarde 50 relations. Imaginez que quand on cherche un directeur commercial qui a 50 relations, normalement c'est son métier d'avoir du relationnel et d'aller vendre le business, le recruteur m'a dit bah « moi ça m'a posé un souci, du coup je ne lui ai pas proposé un entretien ». Alors que le CV, sur le papier, c'était le meilleur. Vous voyez, donc, c'est pas seulement la recommandation, mais c'est un ensemble de faisceaux. Elle parlait aussi de la publication de, de contenu. Tout à fait, oui. Le fait de publier du contenu, de partager du contenu, c'est aussi une façon de montrer qu'on est expert sur son sujet. Et ça aussi, ça, vraiment va, va renforcer l'expertise, le, le, le, le, en tout cas la, la, la réputation de la personne qui veut se positionner. Vous voulez dire que finalement, euh, l'utilisation des réseaux sociaux euh, euh, se fait par une approche beaucoup plus globale euh, de la part euh, des recruteurs et combiné avec la partie physique. Et combiné avec, avec réseau, la partie physique. Euh, etc. Alors précisément, on va y revenir. Euh, on vient de voir que les pratiques de recrutement des entreprises évoluent. Euh, concrètement, euh, il faut arriver à se, de, à se démarquer, mais comment faire euh, Nous allons tout de suite euh, le voir avec une application, La Bonne Boîte. Pour se démarquer, il faut donc diversifier ses sources, euh, mais aussi être efficace dans, dans son ciblage. Euh, je vous propose que l'on en parle avec Eric Barthélémy. Eric, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller à Pôle emploi et vous êtes le créateur d'une application, La Bonne Boîte. La Bonne Boîte, c'est l'application Star euh, de l'Emploi Store, euh, lancée début 2016. Euh, Eric, pouvez-vous nous expliquer comment vous est venu l'idée Comme euh, vous, vous l'avez dit, hein, Robert, hein, je suis euh, conseiller à Pôle emploi, et mon quotidien, bah, c'est euh, de recevoir des personnes qui, euh, qui recherchent du travail, de les conseiller, de les aider dans leur, dans leur démarche. Alors on essaye, autant soit faire que peu, de leur remettre des, des offres d'emploi, mais malheureusement, ce n'est pas toujours euh, possible, parce qu'il eh n'y ben, a pas tout le temps une offre d'emploi qui correspond au profil. Et comme on l'a vu avec, euh, à l'instant avec Laurent, euh, une partie de la recherche d'emploi, c'est les offres, le réseau, donc là, il y a LinkedIn, et puis le marché caché. Et donc euh, l'idée, c'était... Comment aider euh, les personnes justement à aborder ce marché caché Alors précisément, comment ça marche Et bien, Effectivement, la, la bonne boîte est un, un outil prédictif. Donc euh, concrètement, on analyse euh, les recrutements du passé, donc des 36 derniers mois, sur un secteur euh, géographique donné, le département en l'occurrence, de toutes les entreprises... On met ça en relation avec le, leur activité, leur taille. Il y a un algorithme, alors ça fait un peu gros mot à la mode, algorithme, on en met un peu à, à toutes les sauces. Mais effectivement, il y a des formules mathématiques qui, qui tournent. Et euh, la bonne boîte est capable donc, de déterminer à, avec une justesse de 80% quelles seront les entreprises qui vont embaucher demain. Alors, la bonne boîte, c'est un outil qui marche euh, et je vous propose de visionner le témoignage de Pauline Tardif euh, qui a trouvé son CDI grâce à la bonne boîte. Alors j'ai été en service civique pour l'emploi la Valette. Et On avait un projet en fait avec notre tutrice donc Nelly Chapelle qui voulait qu'on présente l'atelier tout numérique. Dans l'atelier tout numérique, il y a l'Emploi Store. Dans l'Emploi Store, il y a la bonne boîte. Donc, c'est comme ça que j'ai connu cette application. Bon, en fait, cette appli, elle est toute simple. Hein. Donc, il y a juste à rentrer le, euh, le métier qu'on veut faire. Et euh, là où on recherche. Donc, j'ai juste tapé agent de sécurité euh, dans le VAR. Ça m'a sorti des entreprises et j'ai juste envoyé un CV, une lettre de motivation et c'est là qu'on m'a répondu. Quand j'ai rencontré mon futur employeur, je lui ai expliqué que j'avais travaillé à Pôle emploi et que c'était grâce à cette application que j'avais pu le trouver. Parce qu'à la base, il était sur Toulouse et qu'il embauchait dans le Var, mais c'est la bonne boîte qui m'a permis de le contacter. Alors moi, ce que je conseillerais à un demandeur d'emploi, c'est vraiment euh, maintenant, faut passer par Internet, parce que euh, c'est comme ça, c'est le tout numérique qui prend le dessus, et c'est beaucoup plus simple pour l'employeur et pour nous euh, de, de se mettre en contact direct, ou vraiment euh, utiliser toutes ces applications qui nous aident à trouver du travail. Quoi. Alors, euh, Laurent Brouin, avec euh, cette euh, application particulièrement efficace, est-ce que vous pensez que la candidature spontanée a encore de l'avenir Alors, comme dirait Pauline, euh, c'est tout numérique. Ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, je sais pas si vous, avez, vous êtes... J'imagine que vous êtes allé en vacances euh, l'été dernier. Oui. Et comme moi, vous avez dû recevoir une voire deux maximum euh, petites cartes postales euh, dans votre courrier. Effectivement, oui. Ah, si vous ne pas répondu, ça aurait été compliqué. <rire> Mais en tout cas, moi, j'en ai reçu une ou deux. Et le fait de recevoir euh, quelqu'un qui a pris le temps d'écrire un courrier, d'écrire une petite carte postale à la main, etc., je trouve que c'est la même chose aujourd'hui avec la candidature spontanée. Quand elle est bien faite, construite autour d'un projet, projet qu'elle est focalisée, en tout cas customisée pour l'entreprise, ça reste un impact énorme, ça a un impact énorme. Et je pense que pour le coup, par rapport au digital, c'est un bon complément, parce que ce que disait tout à l'heure, ce que vous Eric. disiez tout à l'heure, Eric, euh, ça permet notamment de pouvoir se dire, tiens, il y a telle entreprise qui a un besoin. Bah moi, par rapport à mon projet, je vais faire matcher, je vais envoyer un, un, un mail bien construit. Et c'est aussi euh, toute la beauté de la lettre de candidature. C'est que ça n'est pas prêt euh, de, de, de devenir totalement has-been, on va dire. D'accord, donc on a bien compris que le digital et le physique ne s'excluent pas, ils ne s'opposent pas, mais ils se complètent. Euh, et précisément, on va parler maintenant d'une thématique pour laquelle on a beaucoup de questions sur notre fil Twitter euh, et sur Facebook, euh, les réseaux sociaux. Alors, j'accueille maintenant euh, Sabine Daoudi. Bonjour. Euh, Sabine, bonjour. Euh, vous êtes euh, l'animatrice d'un club Ambition pour euh, jeunes diplômés à Pôle emploi. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire comment on fait pour trouver aujourd'hui un emploi grâce aux réseaux sociaux Comment on s'y inscrit et comment est-ce qu'on active sa recherche Oui, bonjour euh, Robert, bonjour euh, Laurent. Bonjour Sabine. Donc, euh, justement... En 2016, les réseaux sociaux sont devenus de euh, toute façon incontournables. Ce n'est pas facile à, à les utiliser. Les jeunes diplômés, on pourrait penser, puisque c'est ma, ma cible actuelle, euh, que c'est quelque chose euh, qu'ils activent euh, au quotidien, etc. Ils le, font. Euh, ils le font. Ils ne le font pas toujours euh, de la meilleure façon. Donc euh, je vais vous expliquer un petit peu... Euh, en quoi, en quoi consistent les, les réseaux Alors, moi, c'est vrai qu'en tant que conseillère Pôle emploi animatrice d'un club ambition, euh, je mets le focus dans mes ateliers sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux professionnels, que sont LinkedIn, premier réseau mondial professionnel, ou Viadeo, qui est quand même le réseau euh, français. Le profil en ligne ne, ne peut pas être simplement qu'un qu un prolongement d'un un CV. Parce que aller sur les réseaux pour simplement euh, mettre son profil, et puis voilà. Euh, je ne fais, fais rien d'autre, ça n'a aucun intérêt. Donc, quand on va sur un réseau social, c'est qu'on a un objectif, on, on y va en tant que professionnel et pas peut-être même forcément en tant que chercheur d'emploi. On y va en tant que professionnel, c'est-à-dire, euh, qu -ce qu'est-ce qu que je fais sur un réseau professionnel Quelle est mon, mon expertise Quelle est ma plus-value, ma valeur ajoutée Qu'est-ce que je vais vendre Parce qu'en fait, c'est ça. Euh, les, les recruteurs sont toujours en veille et constamment en veille sur tous les réseaux, y compris sur Facebook, sur Twitter, euh, Snapchat, euh, j'en passe et des meilleurs. Mais ce qu'ils veulent, c'est avoir la personne intéressante pour le poste éventuellement à pourvoir au sein de leur entreprise. Il faut avoir une présentation euh, sobre, concise, euh, courte et, et valorisante. Parce que le profil, contrairement au CV, on ne parle pas de son passé, on ne retrace pas tout ce qu'on a fait, mais au contraire, on se projette dans l'avenir. Donc, il faut dire tout de suite, dans son accroche, hein, c'est un peu comme un teaser, comme la, la bande-annonce d'un super film à suspense. Voilà, pourquoi on est sur le réseau Qu'est-ce qu'on propose Après, les mots-clés, hein on, on en revient toujours à, à ça, que ce soit sur un CV papier ou réponse à offre, ou sur les profils. Alors. Pour quelqu'un qui n'a pas tellement l'habitude d'avoir créé un profil qui tient la route sur les réseaux prof, professionnels, je conseillerais d'aller un petit peu incursionner d'autres personnes qui sont dans, dans le même secteur d'activité que vous, qui exercent le même métier que vous, pour voir un peu comment ces gens-là, qui ont déjà 200, 300, 400 relations sur LinkedIn ou via Déo, ce qu'ils ont fait. Il faut se benchmarker de toute façon, parce que ça peut aider quelqu'un qui, qui démarre. Il faut, euh, il faut le remplir avec minutie, euh, en, en n'omettant rien du tout de son parcours à la fois de son cursus et de ses expériences professionnelles. Mais euh, ces langues étrangères, si on en parle, bien sûr, il faut quel est le niveau, quels sont tous les outils, aussi bien informatiques, bureautiques, etc., que l'on maîtrise. Et, et on ne ment pas, voilà. On ne ment pas sur un profil de la même façon qu'on ne ment pas sur un CV papier. Pourquoi Parce que de toute façon, les recruteurs, les chasseurs de tête, pour les profils cadres, bien sûr, ou les cabinets de recrutement, lorsqu'ils auront un poste à pourvoir dans une entreprise, iront de toute façon... Vous googlisez, ils iront de toute façon essayer d'en de, de, savoir plus. Alors, si votre profil en ligne n'est pas raccord avec votre CV euh, papier, de toute façon déjà ça va commencer à leur poser question. La deuxième, euh, la deuxième chose à faire, c'est d'aller chercher des contacts. Parce que c'est bien beau d'avoir un profil, mais si vous avez zéro relation, c'est ce que disait tout à l'heure Laurent avec son exemple de directeur commercial qui n'avait que 50 relations, effectivement, ce n'est pas crédible. Donc, vous allez d'abord demander à avoir en contact les personnes que vous connaissez. Hein, C'est ce qu'on disait, les liens forts, hein, les personnes proches de son entourage, les amis, les amis de mes amis, les anciens collègues, les anciens patrons qui, avec lesquels on a, on a travaillé, du moment qu'on ne se soit pas fâché avec eux, bien évidemment, <rire> parce qu'éventuellement on pourra toujours leur demander des recommandations derrière. Et puis ensuite, je suis tout à fait d'accord avec la plupart des gens qui disent que dans le réseautage, les liens faibles, c'est-à-dire les personnes que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez approcher, sont bien plus efficaces dans votre retour à l'emploi que des personnes que vous connaissez de très près. Et après, effectivement, il faut être visible à travers les forums de discussion, à travers les questions que l'on va poser, à, à travers les questions euh, qui ont été posées par d'autres membres, et auxquelles on va répondre, et on va justement accroître la, la, du trafic sur, sa, sur son expertise, en quelque sorte. Il faut se montrer expert dans son domaine. Il, il faut essayer. C'était un peu long, je suis merci désolée, salut, mais merci important. Beaucoup. Laurent, je reviens vers vous. Euh, sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a aussi des nouvelles initiatives. Euh, et je pense euh, notamment au collectif euh, i4Emploi. Pouvez-vous nous en dire plus Oui, i4Emploi, i4Emploi. Euh, i4Emploi, c'est une initiative qui est née autour de Alban Jarry, euh, qui a fédéré autour, euh, donc, autour de lui euh, des tweeters, des tweetos, des gens qui sont sur Twitter, euh, qui ont qui qui Retweeté, qui repartageaient auprès de leur réseau, des gens qui étaient en recherche d'emploi. Et c'est parti, je crois, d'une un, usine en Corrèze euh, où euh, le, le, un des députés a dit bah, « qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider ?» sur Twitter, et Alban Jarry a, a vraiment aidé en retweetant, en repartageant euh, les CV de ces personnes-là, qui a permis notamment, je crois, à une bonne partie de ces, ces personnes de l'usine de Corrèze, Donc, je ne sais plus est, qu est ce qu'ils faisaient exactement dans l'usine, mais en tout cas, de retrouver un boulot. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. La première c'est la force du réseau, c'est-à-dire que Sabine parlait à l'instant de l'importance des liens faibles, c'est-à-dire que là, le, la personne qui recherche va pouvoir bénéficier de nos liens faibles, donc on va lui, auprès de toute la communauté, dire bah voilà, organiser cette personne en recherche, voilà ses compétences, voilà son CV, et ça permet de, je crois que ça a permis de, à 130 personnes sur l'initiative de décrocher un emploi, et le deuxième qui est le plus important et qu'on va voir dans le témoignage justement qui est juste après, c'est le soutien psychologique. C'est-à-dire que pour une fois, on se dit qu'il y a des gens qui nous aident, ils ne nous connaissent pas, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils nous aident, ils nous soutiennent. Et ça, en recherche d'emploi, je peux vous dire, moi je l'ai été, d'avoir des gens qui nous soutiennent, c'est probablement le plus beau cadeau qu'on nous fait. Et c'est aussi ce qu'a qu fait Ifor Emploi. D'accord. Alors nous allons regarder un témoignage, celui de Gilles Franck, qui a trouvé un emploi euh, grâce à l'opération Ifor Emploi. deux fois 25 ans, autodidacte et ça fait environ ben, 28 ans que je travaille dans différentes fonctions, que ce soit dans des fonctions commerciales, chargement de, de charge de clientèle, de chef de projet en industrie graphique, éditoriale et aéronautique et maritime et surtout dans l'événementiel. Bon, comment s'est-il passé Il s'est passé que via donc, le réseau LinkedIn euh, sur lequel j'ai recherché par mots-clés des sujets qui m'intéressaient, à savoir la passion, l'événementiel, l'humain, je suis rentré en contact avec une des personnes de cette entreprise pour lesquelles j'ai spontanément demandé s'il n'y avait pas des postes à prendre on a tout simplement dit qu'il y avait certainement un poste qui devait prochainement se créer. Donc je suis rentré en contact avec euh, le directeur de cette entreprise le 14 juillet. Il y a un point que j'avais fait, vous me trouvez en bas mais au bord d'une piscine naturellement, et avec une lettre de qui tout aussi décalée en exprimant mon besoin de rejoindre une entreprise où euh, l'humain et le fun étaient mis en avant. Et la réponse a été que le lendemain, j'étais en Bretagne, 100 km le matin pour aller le rencontrer. C'était un vendredi, et le lundi, donc j'avais ma proposition d'emploi sur ma boîte mail. Donc, c'est une belle histoire. Et le collectif m'a permis, si vous voulez, moi, de me permettre d'ouvrir euh, mes euh, champs de recherche d'emploi via certains réseaux sociaux et ben, surtout apporter un soutien, puisque, en fait, parce que peut-être de mode d'emploi depuis pas mal de temps, effectivement, arrive un moment où on pourrait avoir une baisse et ne plus trop croire en soi. Et ce mouvement du collectif, derrière pour vous booster, a été un élan propulseur également. Actuellement, quand vous êtes demandeur d'emploi, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, je dirais que c'est un petit peu comme si vous étiez dans un pays anglophone sans parler anglais. C'est primordial à l'heure actuelle. Je dirais les entreprises qui n'ont pas saisi le coche de prendre l'opportunité de recruter des talents qui sont présents sur le web, euh, c'est vraiment dommage. C'est le meilleur moyen de pouvoir recruter euh, son personnel. Restez soi-même tout Et ne pas chercher euh, un emploi, mais chercher ce qui vous correspond et ce qui vous plaît. donc dans cette expérience qui paraît importante, c'est d'utiliser euh, la viralité, euh, la capacité de viralité des réseaux sociaux. Exactement. Sabine l'a très bien souligné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux ne sont qu'un amplificateur du réseau. Donc, première étape, on revient encore au basique. Hein, c'est un peu comme l'histoire de la carte postale tout à l'heure. Si vous avez un réseau, transformez-le en digital. Et de là, vous allez pouvoir avoir un effet de levier beaucoup plus important. Premier réflexe. Vous rencontrez là je, tout à l'heure quand on sortira de la conférence, Robert. Je vais prendre votre carte, je vais vous envoyer un petit message sur LinkedIn pour vous connecter et c'est-à-dire que la prochaine fois vous penserez à moi pour intervenir. Vous me ferez intervenir parce que vous verrez que je publie régulièrement des, des, des, des, nouveaux, des nouvelles sur LinkedIn. Mais c'est aussi garder ce réflexe, développer le réseau, c'est commencer dès maintenant. Là où avant on avait un fichier Excel, aujourd'hui on a ces outils-là qui sont ces technologies, cette façon de fonctionner qui sont différents. Il faut l'exploiter, il faut commencer dès maintenant à faire du réseau pour exploiter ce, ce levier. D'accord. Alors, pour cela, on va découvrir un outil, un autre outil. Je vous propose d'écouter le témoignage de Pascal Lorne qui va nous parler de Gojob. Gojob est une start-up qui a digitalisé l'intérim. Une connectivité. Tout est digitalisé et euh, ça offre deux gros avantages. Le premier, c'est pour les candidats, euh, on ne fonctionne qu'avec leurs recommandations. Pas de CV, pas de discrimination sur euh, les origines des personnes. La seule chose qui compte, c'est est-ce que les personnes ont envie de bosser. Et alors, la recommandation, c'est un effet qui est euh, très bénéfique, c'est que les anciens employeurs. Les personnes de l'entourage euh, de ce qu'on appelle le gojobber, le candidat, sont elles qui disent si cette personne a fait des bonnes missions. Et plus la personne a fait de bonnes missions, plus finalement on sait qu'elle est fiable, C'était une personne de confiance, et plus elle est visible dans gojob. Donc c'est de la discrimination positive, on donne sa chance à chacun. Et les retours sont, sont très émouvants et donnent des faits sur l'envoi. Vu que ça permet à n'importe qui, quel que soit son âge, euh, quel que soit son diplôme, quel que soit son origine, de trouver un boulot, je vais vous donner trois exemples. Corinne, 53 ans, qui n'avait pas trouvé de boulot depuis trois ans, grâce à nous, a trouvé un job. D'une part, c'est beaucoup moins cher. Et d'autre part, comme tout est digitalisé suivant nous nos candidats avec un système de SMS, nous sommes en mesure de donner aux entreprises une indication en temps réel sur qui va venir, à quelle heure, et dans le cas où un candidat se désiste, de le remplacer immédiatement. GoJob, on nous retrouve très simplement sur Emploi Store de Pôle emploi, on nous retrouve sur les réseaux sociaux, on nous retrouve sur une application Android et iPhone qu'on peut télécharger, et également sur gojob.com. Après ces focus sur les réseaux sociaux, je vous propose que l'on fasse un point maintenant sur des méthodes de recrutement qui s'affranchissent du CV traditionnel. Alors on l'a vu, les recruteurs font évoluer leurs pratiques pour repérer des candidats. Aujourd'hui, certains recruteurs euh, préfèrent privilégier les talents euh, et pour les débusquer, ils utilisent des nouvelles méthodes de recrutement. Je vous propose de découvrir une première méthode, euh, la méthode de recrutement par simulation. La MRS a été une bonne solution pour moi pour le recrutement. J'ai trouvé cet exercice de sélection assez méthodique. Il faut faire bouger le cerveau un peu. C'est proche à la réalité, moi, je pense. On peut prouver de quoi on est capable grâce aux exercices. Moi, j'étais larguée complètement. On avait l'impression d'être dans une entreprise en, en, en mini-taille, en fait. Oui, je conseillerais cette méthode à quelqu'un. <rires> La méthode de recrutement par simulation est une méthode de sélection originale. Au contraire des autres modes de sélection, qui sont fondés sur les critères du CV, l'AMRS évalue les candidats en direct en mesurant leurs habiletés, c'est-à-dire leurs capacités, leurs aptitudes à réussir dans un métier donné. Les habiletés, ce sont des qualités professionnelles qu'on développe euh, aussi dans la vie associative, sociale, familiale. C'est par exemple agir dans une relation de service euh, la capacité à travailler en équipe ou exécuter des gestes avec dextérité ou euh, savoir bien respecter des normes et des consignes. C'est pour ça que c'est une méthode qui convient bien aux débutants ou aux personnes peu qualifiées, mais qui sont motivées pour se former ou s'adapter ensuite au poste donné. Les exercices de sélection par MRS sont conçus en étroite collaboration entre Pôle emploi et l'entreprise utilisatrice. Tout d'abord, on fait une analyse de poste. Puis, on crée un exercice spécifique qui permet de repérer les habiletés. Ensuite, les salariés de l'entreprise définissent une note seuil. Enfin, l'exercice est proposé aux candidats sur les plateformes de vocation de Pôle emploi. Seuls les candidats ayant obtenu la note seuil sont présentés à l'entreprise pour l'entretien individuel de recrutement. De cette manière, la sélection colle au plus près des caractéristiques et des contraintes du poste à pourvoir. Certains recruteurs doivent faire face à une pénurie de candidats. Si on élargit la recherche de candidats à des profils peu habituels, par l'âge, par le sexe, par la formation, on se donne plus de chances de trouver des candidats, et de bons candidats. Parfois, c'est le contraire. L'entreprise ou le poste bénéficie d'une forte notoriété et le recruteur est noyé sur les candidatures. Avec la MRS, Pôle emploi s'engage à présenter un nombre prédéterminé de candidats qui ont prouvé leur potentiel à tenir le poste proposé, ni plus ni moins. La méthode de recrutement par simulation, c'est aussi un mode de recrutement non discriminatoire par excellence. Tout le monde a sa chance de réussir la sélection. Par son objectivité, par sa transparence, l'AMRS est la méthode sur mesure pour un recrutement citoyen. Vous êtes directrice d'une agence qui accueille une plateforme AMRS. Qu'est-ce qui fait que les entreprises sont séduites aujourd'hui par cette méthode alors, je crois que les entreprises, elles sont spontanément séduites par toutes les méthodes de recrutement qui leur permettent de trouver le bon profil pour le bon poste, bon poste d'emploi. La méthode de recrutement, comme on a pu le voir dans le film, euh, permet qu'on propose pour l'emploi à l'employeur un processus en fait, de recrutement qu'on appelle un peu clé en main. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les différents axes du poste de travail. Euh, on va faire une information collective en permettant à l'employeur de venir présenter ce qui les conditions de travail, au sein de son entreprise. Alors, l'avantage aussi, c'est que l'employeur vient et présente ses conditions de travail au bénéfice de 20, 30, 40 candidats potentiels. Donc, ce qui paraît beaucoup plus efficace que s'il devait le répéter à chaque entretien de recrutement. Donc, une présentation sur les conditions de travail. La deuxième étape du processus, c'est ce que vous avez vu dans le film, c'est-à-dire on est là sur la question des habiletés, comment on va évaluer les habiletés, la capacité du demandeur d'emploi à pouvoir exercer le poste de travail. Et la dernière, la dernière étape qui est la présentation et la réception par l'employeur des candidats qui ont satisfait aux évaluations. Donc C'est intéressant et euh, ça a bien été dit en fait hein, par les, euh, les collaborateurs dans le film, ça élargit le champ des possibles. Ça élargit le champ des possibles tant du côté de l'employeur qui peut-être avait euh, par rapport à son poste une vision un peu statique hein, on peut dire parfois euh, des candidats potentiels et puis ça élargit aussi le champ des possibles pour le demandeur d'emploi qui à un moment euh, se dit que bah, peut-être qu'il était sur un métier à un moment euh, je ne sais pas moi je vois je sais pas, bijoutier, euh, il a, euh, il a acquis des capacités hein, autour de l'agilité, il n'y a plus de bijouterie autour de chez lui, ma foi, il n'est pas forcément mobile, qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer, développer euh, pour pouvoir retrouver un emploi Et la méthode de recrutement, elle vient dire aux demandeurs d'emploi, vous avez des capacités, et nous, ce qu'on vous propose, dans le cadre des transitions professionnelles, de votre projet de réorientation, c'est de les mettre au bénéfice d'un employeur. On parle de compétences transférables, en fait. Exactement. C'est c'est qu'on va au-delà du fait qu'il soit peu qualifié ouais. ou différent. Mais que là, on est sur des compétences transférables. Je pense que l'image, enfin euh, là, on a les demandeurs, le poste ouais. et euh, cette image un peu de passerelle ou de pont. Et la transférabilité, pardon, c'est aussi ça. C'est dire comment je vais passer euh, d'un côté du pont à l'autre. Et Pôle Emploi, grâce à cette méthode, on ouais. est dans cet accompagnement en fait hein, des transitions professionnelles et de la transférabilité des compétences. Et je pense qu'effectivement, quand on est aujourd'hui sur une réflexion qui est présente dans moult entreprises sur l'engagement sociétal des entreprises, ben c'est quelque chose que la méthode de recrutement, via l'égalité des chances, euh, met, met en œuvre et en collaboration et en partenariat très fort avec l'employeur. Et alors concrètement, quel type de recrutement avez-vous accompagné alors là, si on prend récemment sur sur Avignon, on a euh, assuré, alors pareil, en partenariat avec les employeurs, l'ouverture de trois, trois fast-foods. Donc ça représente 150 euh, candidats qui ont été recrutés, qui sont aujourd'hui ou à l'emploi ou, ou dans un dispositif de formation. Et c'est vrai que sur l'égalité des chances, c'est vraiment quelque chose qu'on a repéré quand on a échangé avec les, les recruteurs, de se dire que spontanément, s'ils avaient eu les CV des personnes qui sont aujourd'hui à l'emploi, Peut-être que le CV n'aurait pas été le plus pertinent, en fait, au regard de leurs besoins. Mais une fois qu'on aura fait passer les habilités, qu'on a mis en place un dispositif de formation, ce sont des gens aujourd'hui qui sont adaptés dans l'entreprise, qui ont compris la culture de cette entreprise et on l'espère qu'ils resteront, qu'ils s'investiront à moyen, long, très long terme. D'accord. Je vous remercie, Magali. Je vous propose maintenant de découvrir une autre nouvelle méthode, celle de My Job Company. Elle propose de mettre en relation différemment les recruteurs et les candidats. c'est né d'un constat qui est finalement partagé par, par pas mal de monde. Euh, moi, à titre personnel, depuis une dizaine d'années, j'ai collecté un grand nombre de contacts, soit les employeurs, soit des gesteurs de dettes. Et, et en amont de My Job Company, on a commandé un, gros, un grand sondage qui mettait en évidence le fait que 70% des répondants, à la fois des cadres et des non-cadres, avaient trouvé leur dernier boulot par du bouche-à-oreille au sens large. Donc l'idée de Job Company, finalement, elle est simple, c'est de, de changer de braquet la recommandation en transformant le monde chasseur de tête, évidemment en récompensant nos, nos, nos membres pour, pour nous ouvrir leur camale d'adresse. Donc techniquement, en fonction de ces affinités, les offres d'emploi sont poussées de manière ciblée aux éditeurs qui partagent à leur tour les annonces, à leurs contacts sur leurs réseaux sociaux. Et au-delà de la technologie, la puissance de, de major company, c'est bel et bien l'humain. là où il y a un CV résume une personne à ses euh, compétences, éventuellement au prestige de ses employeurs ou de ses diplômes. Lorsque vous recommandez quelqu'un sur un poste, vous considérez une personnalité dans sa globalité. Euh, des compétences évidemment, mais aussi un savoir-être, une motivation, une connaissance sectorielle, euh, une connaissance euh, de ce que vous allez faire en votre poste, etc. Le système de mise en relation euh, est un matching qui est massivement multidimensionnel, mais par contre qui se base sur des critères qui sont totalement pragmatiques, à savoir euh, des compétences, évidemment on ne fait pas l'affaire, des qualités humaines qui sont détectées par un test de personnalité, des prérequis métiers exprimés sous la forme d'un questionnaire, des prétentions salariales, une distance géographique au poste, etc. Les, tous les signaux discriminants sont exclus. Derrière la discrimination, il des choses qui sont évidentes, c'est la vie de l'habitation. La vie de l'habitation, le nom, la couleur de la donne, évidemment, mais aussi des choses un peu plus insidieuses, Le prestige des, de, de mes employeurs, euh, le prestige de mes diplômes, par exemple, euh, sont des qu'on exclut. Et la technologie a notamment été utilisée par Pôle emploi dans le cadre de 100 CV, qui est une large expérimentation dans le, dans le sud de la France, pour recruter, comme son nom l'indique, euh, 100 CV, et qui a généré des résultats plutôt assez prometteur. Mes conseils pour, pour réussir un, un, un entretien, ils sont assez simples. Euh, D'une part, euh, évidemment, il faut travailler un petit peu sur l'entreprise et sur le poste. Euh, mais ça, c'est hyper classique. Mais ce que je recommande avant tout, c'est d'être totalement honnête. Il faut garder en tête quand on recrute quelqu'un, euh, au-delà d'un homme outil, ce qu'on cherche, c'est une personnalité avec qui on aura du plaisir à travailler. Donc Surtout on ne va rien cacher et être totalement transparent. Ouais, C'est relativement simple euh, à travers l'emploi store sur le mot-clé euh, cooptation ou alors sur notre site myjob.com. En fait. Bien, pour poursuivre euh, ce tour d'horizon de ces nouvelles méthodes qui s'affranchissent euh, du CV, euh, j'accueille euh, Jean-François Cesarini. Bonjour. Jean-François, bonjour. Euh, vous êtes le directeur de la French Tech Culture. Oui, donc techniquement, c'est plutôt moi qui vous accueille. Merci à vous. <rire> et euh, vous avez développé une application que l'on trouve dans l'Emploi Store. Elle permet de décrocher un entretien d'embauche autrement. Pouvez-vous nous expliquer d'où vous avez eu l'idée et comment ça fonctionne au départ, French Tech s'est labellisé par le gouvernement pour mettre en lien à la fois des collectivités, des entreprises, des centres de recherche, voilà, tout ce qui peut faire qu'aujourd'hui, on fait du développement numérique, économique et on crée de l'emploi sur un territoire. Donc l'emploi store, enfin de la merde qu'on a travaillé avec l'emploi store sur, sur French Tech Emploi, c'était ça l'idée. C'était à la fois d'aller voir une collectivité, en l'occurrence Carpentras, pour financer le projet d'une start-up qui s'appelle Nymphaea, qui est sur la rocade d'Avignon, pour essayer de dans la même logique de ce qu'on a entendu depuis le début de l'émission, c'est-à-dire d'aller toucher autrement des demandeurs d'emploi et de les mettre en rapport autrement avec des chefs d'entreprise. Là, il fallait aller toucher des gens qui n'étaient pas forcément des cadres, très peu qualifiés, donc vraiment être sur quelque chose de très réactif avec une application pour de suite générer un café. On le disait tout à l'heure, le numérique doit aussi permettre de s'arrêter pour qu'un jour, on se voit vraiment et qu'on se parle vraiment. Donc là, l'idée, plutôt que d'avoir un rendez-vous très formel avec un CV, une de motivation, peut-être que le premier, le premier lien, le premier maillon, c'était ça, c'est d'aller prendre un café lié aujourd'hui à tout ce qu'on vient de lancer, c'est-à-dire la grande école du numérique, grâce à Pôle emploi d'ailleurs, qui nous soutient beaucoup, à la fois sur Avignon, Carpentras et Apte, pour des jeunes qui sont issus des quartiers politiques de la ville, sans le bac, sans rien, gratuitement, et qui ensuite peuvent se servir aussi de French Tech Emploi pour justement parler à le chef d'entreprise d'à côté, mais qu'ils ne connaissent pas encore. Donc, euh, recruter autour d'un café, c'est innovant. Et est-ce que ça marche Oui, ça marche parce que de plus en plus, on voit que les structures d'insertion, de formation, voulues voulu... Euh, s'emparer de cet outil, donc voilà, il y a toute une liste de, de, de copains de nébuleuses qui travaillent avec nous, que ce soit évidemment à l'AFPA, Avenir 84, etc., etc., évidemment Pôle emploi, pour dire, nous, cet outil-là, on n'aurait pas pu se le payer, on n'aurait pas pu peut-être même le concevoir, on n'aurait pas eu l'argent public pour le faire, on n'aurait pas eu l'idée de la startup pour le faire, par contre, cet outil, il existe. Nous, ensuite, French Tech, on s'efface, parce que ce n'est pas notre métier de gérer des CV et, et de faire tout le back-office de cette appli, et donc on le met à disposition, voilà, des gens très différents, comme l'université, le Greta, enfin, etc., des gens très différents d'accord à retrouver donc sur l'emploi store. Nous nous acheminons euh, vers la fin de cette euh, conférence et je me tourne vers euh, Laurent Bois euh, enfin d'en faire une synthèse. Alors la synthèse euh, toujours compliquée parce qu'il y a plein d'interventions mais ce qui est intéressant ce que j'ai noté c'est toujours le lien Jean-François en parle à l'instant. Euh, D'ailleurs, je me posais la question si vous aviez un accord avec des marques de café. Mais bon, ça, c'était euh, la, euh, la petite blague en passant. C'est très gentil. <rire> Parce que pour trouver un modèle économique, c'est toujours intéressant. Euh, c'est le, le lien entre le digital et le, et le, le monde réel, finalement. C'est que euh, si on n'a pas fait ce travail de monde réel, si on n'a pas travaillé son projet, si on n'a pas de réseau, et si on ne fait pas l'effort de travailler son réseau, c'est compliqué d'avoir une présence sur le digital qui soit, qui ait du sens. Autrement dit, il faut un projet. Il faut l'expliquer, effectivement, sur ses présences. Euh, Sabine parlait d'un de, de, blog. Euh, je voulais juste vous raconter une petite anecdote. Euh, c'est une étudiante euh, d'une école de commerce, l'OM Strasbourg. Elle s'appelle Sophie. Et cette Sophie, elle est passionnée. Alors, je ne sais pas si vous... Dans les aéroports, il y a des gens qui se mettent au bout de l'aéroport, de la piste d'atterrissage, et qui font du... C'est un nom, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, pour regarder les avions et voir quel type d'avion c'est. Euh, et en fait, elle est passionnée euh, des avions. Et autour de sa passion, elle a créé un blog. Donc elle a commencé à écrire euh, dans les différents euh, salons aéronautiques, etc. Et de sa passion, elle l'a transformée sur son profil LinkedIn, elle a expliqué son projet. De là, elle en a fait un compte Twitter où elle expliquait le, régulièrement partager des informations sur c'est quoi justement aujourd'hui euh, l'aéronautique, c'est quoi les évolutions des avions, etc. Et comme ça, ce qui a été intéressant, c'est que petit à petit, des gens comme EADS, Airbus Group maintenant, on dit un jour, bah écoutez, venez à nos événements, comme ça vous allez retweeter, partager des infos sur nous, etc. Et le jour où, parce qu'elle était en deuxième année d'école de commerce, elle a cherché un stage, devinez quoi Quand elle a dit « je cherche un stage » et que tous les gens qui étaient dans l'aéronautique euh, la connaissaient un petit peu parce qu'elle était assez active, bah elle a trouvé un stage dans un, un acteur de l'aéronautique. Mais c'est justement cette combinaison entre sa passion, le digital, l'expliquer, et la transformation qu'elle en a faite, qui est, qui est intéressant. Alors pour la petite histoire, elle travaille aujourd'hui chez Club Med. Donc elle est toujours, c'est l'avion, mais là du coup en version tourisme. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire quoi Que le lien est très fort et que cette capacité à se dire, ok, euh, je vais avoir, par exemple ici, là je vais essayer de prendre toutes vos, chacun vos cartes, le transformer en LinkedIn demain, c'est vraiment de, de toujours entretenir à la fois son réseau, mais aussi cette capacité à partager de la faux, euh, qui est de plus en plus important d'avoir cette visibilité. Entretenir son réseau, c'est aussi euh, l'élément qui est central euh, derrière, pour moi, le, le plus important. Très bien, bien, merci beaucoup Laurent et merci à tous les intervenants euh, de nous avoir éclairés euh, sur ces nouvelles façons de décrocher un job et à tous euh, d'avoir euh, suivi cette euh, web conférence. Euh, si vous voulez la revoir, euh, vous pourrez la visionner euh, en replay d'ici quelques minutes sur la chaîne YouTube de l'Emploi Store.